Si tu veux. Hop je veux bien Hop C'est bon B3 à l'attaque Un avion qui a l'air de nous en vouloir non c'est bon Oh on voit cela l'homme Non c'est bon il nous a quitté Tu peux débarquer Hop ah oh mince Ah oh, c'était un joueur, il bougeait comme une ia C'était peut-être un mauvais joueur Peut-être bien Ah non Le PTRS fort le PTRD je veux. Aïe. Ouais l'avion va nous faire chier pendant un moment Ouais Il y a des gens dehors aussi D'accord dehors des de gens... la maison Euh bah j'ai vu trois que... personnes dont deux IA On va quand même pas tirer sur des gens si <rire> ça serait comme une guerre Bah sinon c'est va... eux qui risquent de tirer dessus Ah je vais attendre qu'ils commencent puis je vais répondre Un <rire> bon casque bleu PTRS. Ouais il est fort le PTRS vraiment là. Ça m'a saisi Bouya, Bien joué Jamais vous voyez un problème qui vous euh, dérange signaler le J'ai l'avion qui me dérange moi Ouais Ah j'ai failli l'avoir <rires> Grenade Oups Oh shit il y a Riri 12 avec. Euh... Un spécial, un russe avec une, avec une arme allemande. Ouais. C'est une arme capturée, hein. Ouais. Je pense que je vais commencer à économiser pour euh... mon PTRS. Il manque juste 43 temps, hein. 40... <rire> Ouais, effectivement. 4 400 000. Mm -hmm. Mais je le veux le fusil, je le veux. En vrai, bah ouais, contre l'aviation, contre l'aviation ou des chars, pourquoi euh, C'est explosé. Frère. Ouais. Ça ferait vraiment une différence. Mais je suis vraiment sur la graine parce qu'il me reste comme 4 levels à monter avant de pouvoir euh, le, le, le capturer. Putain. <rire> Je suis bien mec dans super bien le jeu mais là euh. Et il y a un gants juste là en face. Hydrolien, tu travailles tellement fort sur la gym que je vais embarquer avec tout. Attends, est-ce que tu me foutre à quoi est-ce que tu as dit sur moi Courte échelle Oula Non je vais pouvoir le muter parce que. Votre niveau de gameplay est élevé là. Les gars font la courte échelle. Eh oui. Allez hop je saute. C'est parti Il sait pas que je suis là je crois Ah, ah si, il eu Ouh, tu m'as sauvé pas la mise travail, oui. je, vais, je vais te sauver la vie, je vais te guérir même euh, J'ai un pansement sinon Mais ça te rapportera plus d'XP J'en ai trois, je te le donne Ok Parfait, on merci Il y a un sniper là. hop là, il est mort Ouh. Un autre, un autre, ah j'ai rechargé cherche... oh, cherche... Il longe le mur, il y a un autre ennemi derrière la crête je parlais à Eolien. Ouais, je suis plus là Ah, y'a pas de problème Je me suis euh... fait avoir euh, par un sniper Y'a un gentil Position. qui nous spawn un APC, ça, ça va être bien J'ai envie d'en spawn un autre pour prendre l'avance C'est ce que je vais faire Ah, voilà. oh, c'est que, que l'avion là, les longues fermées, et... y a, y a il passe et... Il est fatigué essayer de le gérer avec le Panzerbuech. Bah en fait je vais pas essayer, je vais juste, je vais le tuer. C'est ce que je vais faire? Quoi? Attends j'ai des bugs, c'est ouf ça quand même. Vous avez vu bon, l'APC Dès qu'il un... est là où je suis la PC. Ok parfait. Attends, j'ai un score de merde! C'est quoi ça? <rire> ça c'est le premier genre? <rire> ok les gars, nous vaincrons! Make Germany great again! Come on! <rire> amené une APC, euh, l'APC que tu as remarquer elle est positionnée sur quel euh, des points? Euh, à droite entre C3 et C2. Oh, ok, c'est bon. Fait que je vais placer à... entre C3 et C2. Moi, je vais placer entre O2 et b 3 Merci. L'APC de la mort. Je comprends pas les gars qui payent pour euh, transformer leur... Euh, leur APC en... En cible de tir euh, avec oui. euh, un canevas rouge, <rire> n'importe quoi. Attends, en quoi il peut euh, peinturer ton, ton APC non blindé avec un canevas rouge euh, de tissu. Ouais. <rire> <y a> <rire> c'est super cool. Enfin, oh, mais faut tu euh, genre, euh, ok, le mec il a de il veut le montrer, ok, euh, pas de soucis, mais genre, vas-y, c'est ça. ça passe Dans le fond, dès qu'on prend O3, vous allez vouloir prendre euh, le, le dernier point. Dans le fond, on prend O3 et... J'arrive pas à lire, là, C2 ou c'est quelque chose c ah, qu -ce de lien, euh, c Je le, le petit creux, là. Autrement dit, mon APC, c'est de la merde. Il y a un APC juste derrière le mur de O3. Okay, juste là où il y a le trou. Okay. Je vais le détruire à distance. Non, mais oui, je pense. Bonne idée. La PPD, genre vraiment, elle est trop cheatée. Ouais, ouais. C est... C est... Je, je pense que ça vaut la peine de payer 4 400 000 pour <rire> Non, genre là, si j'ai envie, là, je peux acheter le. le... C'est bon, j'ai bon, eu la PPD. PC. Oh, ça me casse les couilles, les concerts comme ça. Le mec il est en sniper il fait quoi au lieu de, de se placer en sniper il fait quoi Moi je pas placer sniper, moi euh, conduire DCA. C'est <rire> juste pour gagner maximum Je <rire> suis allongé, il me fout une tête. C'est pas possible. Je pense que à la fin je vais finir de agressif. Bonjour Salut. <rire> Salut. Bon attaque totale sur l'église, bordel. Oh, ok. Non mais c'est quoi Mako ma aussi T'as euh... un ping de merde Bah non c'est juste Mako elle fait. Tiens Et si je buguais d'un seul coup Au moins tu fais actualisation réseau et tu meurs Pourtant c'est genre ça bug jamais mais ça bug tiens qu'il y a un ennemi devant toi leur dit comme <rire> <rire> Oh non Oh non pas de point pour lui Il y a un autre APC qui est en train d'arriver euh, derrière le mur de O2 Oh putain J'aime pas les snipers Les russes euh, de base déjà les russes je sais pas Alors non, il y a les snipers Qu'est-ce qui est pire les snipers russes ou les snipers allemands Alors tout, euh... tous les russes tous le <rire> Effectivement tous Putain après la mage ouais laisse tomber ils sont trop... Ils sont sur Mais je veux dire ils ont pas aussi oh, de meilleures lunettes. De meilleures lunettes. lunettes Comment ça Oui. Enfin de... Non non, ils ont pas de meilleure. Enfin genre eux, Le viseur de base pour eux c'est déjà une croix. Ah oui. Tu bon euh, je suis que... dans l'église, je suis à l'arrière de la section à demi-lune. Il y a des gens en haut nous. 4 contre 7. Si on monte pas en haut, ouais, on va pas faire mode. grand chose. Maintenant ouais, mais ils sont J'ai. plus de grenades, j'ai rien. Je le vois. il bouge trop ou bien C'est tout en haut que ça se passe. Pas dans. Ce... Oui, c'est ça, c'est ça, tibalt. balt J'essaye de te support. Ma car elle est censée win shot Pourquoi quand je sors dans un bot, c'est loin. one-shot Parce que parfois tu manques tes coups, non ça, ça glisse sur le bord de l'adversaire et tu mets quasiment pas de dégâts? Non, c'est juste que genre ça me shot alors que normalement ma carte elle est programmée pour Il shot. Y'a pas un truc euh, de distance aussi? Ah, oh, mais c'est pas ce que Genre à partir du moment où, je, euh, du moment où euh, ma cible est à plus de 250 mètres, euh, mon carte shot mais là euh, la cible elle est à 100 mètres. Elle est à ouais. euh, 02, enfin, si... 0-3 Si yo, euh, le skin qui fait que genre il est plus solide, non, non, non, bah c'est un bot, non oh, oh, ok, ok. Laisse faire, si ta dames a tué un bot, y'a un problème. Ouais. Pas que t'es pas bon, mais je veux dire. <rire> je crois que j'ai plus de, de kills à ma carte que toi, mec. Effectivement, c'est ça que je veux dire. Il a 4 kills, t'es pas de J'ai l'impression qu'on est mieux de prendre Mais c'est que... C'est quoi qu'on devrait prendre, c'est pas l'église On peut prendre un autre truc que l'église Oui, apprenez non, C3 pas. parce que ça leur permet de, de respawn trop proche de l'église C3, C3. Et sûr, vraiment, ah ça oui me pète le Vraiment l'infanterie russe c'est le pire C3 Ils ont des cars, des STG euh... Ouais la PTRF je la comprends pas, c'est vrai... vraiment pas juste de donner une arme anti-char avec un chargeur. Là. Peut pas ce il Après il veut voulait... être réaliste, hein. c'est juste ça Mais bon. Qu'est-ce qu'on fait C'est plus un... Je... je sors de la PC, je me fais tuer. Ah je suis un ah. petit par derrière, c'est ton four à demi couilles Putain. Au niveau de l'allée euh... 03 il y a un... Il y a un sniper dans un bâtiment, je ne sais okay. pas trop où vous dire, mais je sais pas quoi Je confirme, parfait. <rire> je confirme, je suis que je l'ai dans la taille. <rire> je vais aller le chercher. Je vais chercher. <rire> ça balle ou lui oh, dégueulasse. Pas, Ok, lui il est bien placé derrière le mur, il fait super chier. mort. Bon. Bien joué. Allez hop. maintenant c'est parti pour prendre son spot et puis faire un maximum de kills. <rire> Avec son arme! Ouais. <rire> bah, carrément! Parce qu'avec une MG42, je crois pas que ce n'est pas, pas bah, C'est possible, mais. C'est possible, mais c'est. Bah, une MG42 full cadence. Oui. Ce on est trois. Ouais, traites. ils ont un M3-1. Ils ont un m 3 Je vous ai ravi Comment on est censé défendre ceux? Il y a un mec au PTRS alors où je sais pas mais je l'entends ça te fait peur là <rire> avais bien marqué bon. oh mais attends mais pop oh ça mais c'est trop bien parce qu'en fait genre les bots ils spawnent juste devant moi en fait juste devant mon ouverture de tiers <rire> trop <rire> loin Deux contre 8 sur l'église je suis toujours seul c'est quoi ça? Les C'était quels? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quand les armes des autres elles sont dans mes mains, je suis ultra forte avec. Mais, mais, quand, mais quand je les, quand je les achète, eh ben, ça pue vraiment la merde! <rire> Mais c'est pas parce que les armes capturées sont euh, sont pas upgradables Non, mais genre euh, par exemple, je prends des, la DT29 en russe. Genre euh, quand quand je la prends côté allemand, je suis genre vraiment je fais des je fais des délires avec. Alors que côté russe, euh, je vais bientôt l'acheter, mais je l'ai déjà testé et vraiment j'en sais plus la merde. Alors pourquoi aucune idée mais. Bon. Allez hop, j'ai tué un sniper. Je la rate. Hydrolien sur ta gauche. Euh... Ouais. Il y a beaucoup de personnes. Hein. Il y a du monde partout, euh, mais aucun qui est capable de me tuer pour l'instant. Donc... Ah bah c'est fait. Est-ce qu'on a définitivement perdu la PC ou il est juste disparu Un peu des deux, je peux te Je pense qu'il a juste est disparu. Parce qu'il y a des gens à proximité Je vais... C'est trop dur hein. On va les avoir On va les avoir, on n'a pas le choix, on est allemand, ils sont russes <rire> On va réécrire l'histoire Y'a un mec à la carte sur ma position Mais Je sais pas si c'est un allié euh, C'est pas un allié du tout <rire> Sur toi... Ah non toi t'es pas potes, T-Balt tes potes, Non pas du tout <rire> okay. Mais euh, Allez, bald, bon, plus un plus peu d'expérience je... de chauffeur Ah oui Quad leader, oui. tout Putain mais la, la barrière on peut pas la casser vite fait sur un Parce que là vraiment genre, ça m'a empêché de faire un kill <rire> Belle emplacement ça Ouais, mais je pense que je vais la remplacer au autre pas. Moi c'est là qu'elle était, puis euh, elle est restée un bon 7 aïe. minutes. Oh, il y a un sniper euh, sur un toit à deux maisons du... Hein. Du... Ouais. du camion. Sur oui, on... un toit ou sur un toit Euh, su... non, sur un toit. Je le vois, euh, mais il point. va me tuer à chaque okay, fois que je, je respawn. Il y a aussi un sniper sur le toit de l'église. Ouais, euh, ça euh, j'ai vu, mais je vais d'abord m'occuper de celui de la maison. Bonne idée Dès qu'il sort sa tête On Merde. a pas de on a rien Dure. Si il ressort Encore sa tête il est mort Ça aussi c'est une belle emplacement pour vrai <rire> Bien coincé comme ça dans le coin, il a pas grand chance qu'il nous voie On la voit déjà moi J'ai peut-être eu le sniper euh, sur la maison en question Oh putain j'aime pas les gens qui viennent derrière toi et puis ils tuent au PTRS <rire> PTRS il vient derrière toi il... C'est un vrai derrière toi, hein. toi Il te tue et puis après il montre qu'il a un arme de poing. C'est un, un <rire> que tu te mettais sur des, des parties avec des bottes et tu tirais dans le vent pour euh, augmenter ton Oui c'est moi arme. qui ai dit ça. C'est euh... euh... Un... Oh, J'ai chopé un PTRS. <rire> ça te coûte cher en munitions du coup, non Euh... Ben tu prends les munitions de base puis le truc, c'est que, comment dire, tu, quand, quand, ton, quand, quand ta réserve de munitions arrive à la fin, euh, tu, même, même s'il reste, mettons, juste un centimètre, tu spends dans une partie, puis tu vides ton chargeur, tu vides ton chargeur, puis quand tu vas respawner, ça va pas te coûter plus cher, parce que tu peux pas dépenser plus que la réserve de munitions qui te restait, fait que le reste est gratuit, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu compliqué contre moi. J'ai eu un, un sniper compliqué. de l'église. Euh, Franck, tu veux pas faire ton, ton PTRS parce que j'en ai un sous la main là Un euh, PTRS J'ai pas le bon soldat en ce moment, mais euh, je pourrais, oui. Bah dès que tu meurs, tu viens sur ma pause et puis bah, je te la fiche. La... Yes sir On sent une case. Oh, on a encore un. Ah, il est lest ce shooter là. Faut juste que tu reprennes des munitions parce que là. Euh... Ouais, y a pas de problème, je vais courir sur une case. Je suis à euh, 5-13. Mais tu peux, tu peux l'utiliser jusqu'à temps qu'il y a juste une. Ok attends. Parce que je suis un tout petit peu mal. Pas de problème, je vais arriver avec toi, je vais même avoir un son ici, si oh, okay, dans... je vais mettre des blessés. J'arrive sur toi dans. Parfait, j'arrive sur toi dans quelques secondes. Mmh. J'arrive avec ma moto. Ma moto motorisée. Ah y'a deux face, y a deux impassiers, je vais essayer de, de buter le camion Puis après yes, le 3 Je suis en sport, je suis proche de toi Je le vois j'ai un Panzer Boucher sur moi Ah merde je, je suis mort C'est pas grave je vais pouvoir le prendre ah, je pense Bah non Ah <rire> Mais je suis mort aussi là Ah je suis mort comme un con en plus Ouais y'avait une infanterie derrière le mur genre est-ce qu'il qu sait est, ou est-ce qu'il conduit là s'éniper ou pas là Parce que. Euh... Il n'y a pas à savoir. Hein. Comprends pas la question. Parce que vraiment là s'il refonçait dedans. <rire> oh la là. la là là. <rire> On est pas tombé sur plus chuter hein. Fallait prendre ma voiture. J'embarque dans ta voiture. <rire> je sais pas où il va. Tu es raisonnable. Voilà. Bon allez hop, moi je prends le camion civil, je pense. Bon. Oh. Je vais en un actualisation réseau. Ça siffle Oops. Oula, pardon. Pas de problème. Bon, bon, bon, bon, bon. On a encore perdu C3. Ça les aide beaucoup pour la défense d'O3. Ça mérite un petit.. Un petit camion de support d'infanterie. Sur 3. C3 plutôt. Mais wesh mais.. Mais c'est quoi ça Marre des bottes <rire> Tu es pas un bot. <rire> <rire> tu leur, tu leur fous un gros chargeur dans le ventre. Ils font rien. Ah, il est pas mort. Et non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Adrien. Il est pas mal. Je pense que je me suis trompé. Peur. Est-ce que vous connaissez ça euh, Les joyeux naufragés. C'est pas la musique des <rire> Stroms plutôt si ouais. ah, T'as raison, t'as la musique des Juttrou T'as raison Dehors en fait, y'a un, un camion, y'a un petit... ah, y a ouais. un bonhomme Allez recule Eh Je l'ai eu GG non, Tranquille, il tire sur le mur coup Donc on a au 3 bah, C'est trois plutôt, ah désolé J'espère que c'était pas un de vous autres ah ben je si. Suis mort. Si je me <rire> remets par un bot c'est par toi. <rire> c'est bien triste ta partie aujourd'hui. T'es bon quand même man. Putain mais en plus j'ai passé une journée de merde que... aujourd'hui. Allez ce serait bon, bon je gagne. gagne. En face, dès que tu sors de la PC, je suis pas face, tu peux pas le rappeler. Les gars, on est obligé de gagner cette partie pour euh, SHD. Sinon c'est trop triste. Je suis mort encore J'aime pas les russes, je pense que je les préfère encore moins que les américains. C'est mmh. quelque chose de bien, c'est que c'est nous qui attaquons. On a le même même nombre de ressources, c'est très, très près. C'est chaud. Je suis tout seul sur 0-3. Ah non. 1-1. 1-0. On, on se 1-2. 1-3. 1-4. Je suis sur, j'ai dit que je suis sur sur le... non mais je suis sur. Il y a un tank, il y a un 5 5 sur le. Un sept. Tu as vu quelqu'un Il est mort. Ah, il ouais. y en a encore un. pas de soucis putain, casse-moi le ptrs c'est tellement long ok non c'est même pas lu oui. bon, vraiment les bots faut que les devs ils revoient leur, euh, leur aimbot, hein, putain 2-5 l'église Commande les gars on va l'avoir au moins une fois dans la partie cette putain d'église en 5 minutes ah, là, putain t'es confiant hein et <rire> ouais, vraiment, je suis mort comme juste après d'avoir fini ma <rire> <rire> Aïe aïe aïe, pas facile. Non, mais on sort du suspense on se fait déjà une 13. Ouais, y'a un camion anti-aérien juste ouais. à couche Bah écoute, on va aller lui niquer. Un hein. peu, oui. Bon, écoutez, hop, c'est fini. <rire> je viens oh, de non, voir passer quelqu'un. C'est un, un SD, c'est un SD. Un apiciricon des... euh... Ok mais j'ai des grenades moi si tu peux me le... Non c'est bon, tranquille, je vais aller sur sa gueule et puis je vais exploser Ah mais attends, mais le, le pire c'est que, c'est bon je l'ai marqué Mais attends mais en plus il si veut pas sortir, je, je, je suis sur lui On joue en quoi les gars On joue en quoi Ah bah tiens, hop, c'est bon, j'ai joue coup. en as ah, ok j'ai le casse pas. Mais c'est bien Non mais en quelle, en quelle unité ah, Paratruc. truc Entrée Euh ouais non. Avec oh ouais, toi, de euh, au guest derrière. SNHD. Juste devant, devant, devant. Devant, devant. Y'a un mec. Je le vois pas. Ok. Voilà. Je veux aussi les munitions AP. Comment je fais Euh, tu fais 1. Attends, les munitions. Attends, euh, tiens, conduit. Wow, Waouh, t'as as raison. conduire. Euh. Shit, shit, shit. Les gars Mais... vous avez la place dans votre... Dans votre... Euh, on est enfin. pas du tout Je vais partir juste après Vous êtes combien Euh, on, est... on va être 3, puis on... il nous reste 3 minutes sur la partie Ah SHD je, je suis avec toi ouais, on, le... on se le refait ou... Bah franchement non <rire> Parce que <rire> clairement euh... ah, C'est correct, je respecte la décision, on va faire quelque chose d'autre <rire> Voilà, vraiment, euh, le but c'est de tenir B 3 C'est notre APC bordel. Les gars, vous voulez le faire un ou pas C'est quoi ce putain de gosse Faire quoi faire du J'ai pas Léga. compris ta question, man. Euh, euh, oui. À condition qu'on soit pas trop, ouais. De l'éclaireur. Éclaireur. À condition qu'on soit pas trop, oui. Asti. On est genre 3 ou 4, euh, ça peut être drôle. Mais je comprends pas ce qu'il veut dire euh, éclairant, on va tous jouer sniper genre. Ouais. Nice. J'ai le PTRS. Vous vous <rire> montez tous. Tu l'as là vous pour 5 minutes 50 56 Utilise les biens. Vous montez tous dans mon véhicule, ça peut être drôle. Ok je comprends joueur... genre euh, pour euh, que tu grindes le, le, le recon euh, truc. <rire> ça, vous, ça devait être caché à la base. <rire> non mais on... c'est mon gros cerveau euh... Mais c'est est bon oui anyway, c'est est le fun à utiliser puis il y a deux sortes de munitions euh, SHD vient de nous montrer comment changer de type de munitions, je savais même pas. Bah c'est comme le tanks hein. Je savais pas non plus qu'on peut changer de munitions avec les tanks, merci. <rire> Attends, t'es qu'avant Euh 14 bientôt. Ouais. Ouais. Ah ouais vois. Bah <rire> ouais. <rire> <rire> <ouais>, je... <rire> bon, au moins tu la prends maintenant quoi. Ah bah ben, oui, hein. pour pas, euh, pas rendu au rang 20 ça n'a pas été gênant ça aurait été un suicide de ptrs ptrd je veux dire les gars vous vous pouvez quitter votre game ou pas parce que moi je suis un petit peu triste tout seul bah franchement non et reste tout seul t'inquiète tu vas pas trop en non non non attends si tu pleures on quitte non attendez faut que je me concentre pour mourir, attends, attends, attends, tu vas vraiment te, te concentrer juste pour euh, chier là en fait. Les yeah. gars, <rire> il y a besoin de. Parce que c'est <rire> un rôle stérile. Vous voulez pas ben... jouer avec moi On veut bien jouer avec toi. Wesh oui Mais c'est quoi ça, mec Il ah, m'a pas vu, il m'a pas vu, je voulais le rôle. Arrête pas prendre les larmes. En l'espace d'une seconde, je me fais tuer. En l'espace d'une putain de seconde, je me fais tuer alors qu'il m'a même pas vu. Mais ah. c'est un bot qui t'a tué ou. Non, c'est un sniper. Les snipers, j'ai vu, de... vu sur le j'ai même pas eu le temps de, de, de Il est quand même bon ce sniper là pour vrai, il y en a eu quelques uns cette partie-ci C'est quoi son nom pour le fun checker sur Dark school. Soul Dark euh, Underscore uh, School aussi, euh, Dark Soul vrai. il est 23-5, c'est clair que j'ai joué sniper tout le long Ben clair en tout cas. Hop là Des choses Faut que je tire moi C'est bon Qu'est ce que tu veux dire, tu voudrais tirer du fusil euh... J'ai euh, tiré avec... J'ai tué avec la mitrailleuse Mais tu pourrais blesser quelqu'un. <rire> la guerre, la guerre. Pourquoi oh, je saute d'envie Bah franchement, c'est les gars, c'est ça Bah putain, gros, j'y vais pas. <rire> J'avoue euh, que c'est russe. Euh, bah déjà, euh, je pense pas que tu vas foncer euh, vers des gens avec un PTRS Ouais. Avec un, un, un fusil d'un mètre 70 dix a... c'est le fun pour l'assaut, un mètre soixante-dix de fusil. C'est pas un fusil, c'est une lance. <rire> ouais, tu lances sur les gens, euh... ouais, je pense tu que l l prends, tu Tu le prends à l'envers puis tu l'utilises comme, comme un bâton. Ça marche bien. Le canon est tellement long, je pense que si tu l'échappes par terre, le fusil Il y Y'a des gens sur l'église, y en a deux. Ok, je vais essayer de tuer un quart. Je les ai blessés déjà Ok, il y en a déjà un de mort Parfait oh, Ils sont 12 à l'église C'est impossible, pour les prendre. 12 Donc, oh Oui, ouais, 12. Ça va être plus En plus des bêtes juste, juste pour l'honneur, on, on les défonce bien comme il faut Ça être compliqué Ils ouais. sont plus que 9 Ah, tu vois 5 en moins ça Six. va Cinq. vite Ah, 50% <rire> Aïe, <rire> je suis mort On a plus d'APC à proximité des points de spawn Effectivement, j'en ai apporté un. Porteur. Et moi, j'adore la voix de, de Hydrolien. Elle est... Ça fait. est bien, non Est-ce ouais, je... <rire> est que ma voix je est sais pas bien, bien. C'est une voix de Youtubeur. Hein. Ah. Pas... Hein. <rire> déconne un peu plus Hydrolien. On, On pourrait réagir. Mais, mais en plus, peur. il est Youtubeur. Hein. Ah. Essaie... Il a essaie... même essayé de faire une vidéo avec moi sur mon consentement. Sans ton consentement. Est, est que ah que est, est je ne m'en souviens euh... pas, je nirai toutes ces accusations. Ah ouais est une parce est que est... Que En fait J'étais pas consentant parce que je me suis. je me suis fait victime dedans. Ah, ah donc, moi, posté, je l'ai jamais posté d'ailleurs. Attends. Tu devrais. Oh. Fais honte à ce crouton illinois. C'est ce un un peu sec. Le crouton humide, d'après, c'est sûr qu'il y a un problème. Oh, putain, les russes, genre vraiment, j'ai pas ça dans ma présentation. Le titre ça. de la vidéo c'était Un crouton se dissout dans la soupe. Mais notre il est magique! Une chance que c'est pas en anglais. Ça a répoigné. Waouh. Fais gaffe, petit belt dans la maison à l'étage 1. Ouais. Y'a un mec. Tu peux si tu veux. Ah, y'a un mec qui va rentrer pour oh, tu être chaussé. Sais. APC en approche. Risquez-vous vite les mecs, il reste 45 secondes, on pousse Oui Eh bah putain, avec un premier torporage, je pense pas qu'on veut faire un carnage. Mais oui 34 secondes, c'est bien, on a bien assez de temps. SHD qui voulait que je le tue en eu force en dessus avec mon véhicule. Hein, t'es très fort. Non, je vais pas te tuer, je fais attention, je sais comment me conduire, moi. Pétidire. Ok. Pourquoi tu t'es arrêté d'un coup Parce que j'ai vu un ennemi, y a un et mec je voulais qui... pas. Oh yeah, je l'ai eu <rire> Oups, il y a du monde derrière nous. Il m'a eu encore ce sniper. Si vite aussi, On a terminé. t'ai vengé. Fois. Ah non j'ai pas tué le même sniper. Bon, tant pis. T'es fun. C'est très correct. C'était pas fun du tout.